Oh. oh! Oh! Mais oh! Ok, c'est bon. Je l'ai pas. Mais on oh. peut aller au zéro! Oh. On les récupère oh. sur des gens, on est trop ah, fort! Ah, Mais non, bro! Bro! Cuit de 143! Oh là, le cul de malade! Oh Bon j'ai voulu te mettre en feu, <rire> toi comme ça je Oh mon <rire> dieu Posez <rire> <rires> bon. Oh vous Oh Oh Oh <rire> bon bah du coup... <rire> je... Je, je vous jure que je tue Michard hein Je vous jure que je Non non non non non non je non, vais... non non je juste skip, tu... skip skip skip <rire> skip J'ai <rire> skip What the non <rire> <What> <rire> C'est une cave là, ça fait 10 minutes euh, dedans, Oui non, hein. vraiment ah fortuit ah ah ah ah Oh, Je suis désolé, je suis désolé mais il y a un coffre qui m'a mangé Non il m'a fait trop peur la vie de ma mère, il y a un coffre qui m'a attaqué Non j'ai eu trop peur oh Ah je vais monguir Je vais monguir par un coffre Ah oui, il y plus Oh je vais monguir par un coffre, non la vie de ma mère je vais pas monguir par un coffre Oh, oh, oh, ah oh T'étais bon alors lequel Lequel choisi je rate deux secondes dans de la vidéo, il y a un moment où tu rigoles, il met une voiture qui dérape, c'est quoi ça Oui, mais oui, mais oui, mais oui ça, Mais moi j'adore Moi j'adore bon, Moi j'adore, je suis désolé bien. Moi, je, les, tu peux me faire une vidéo de une minute où tu, tu te fous de ma gueule, mais comme ça, je, je kifferai. Der moi der moi Ouais vas-y vas-y je suis avec toi Mais Ils sont combien ils sont hein, ils sont... Ils sont... Bah c'est vous qui vous nous avez laissé monter en vrai vas saute, saute, saute, hein Attends euh, euh, décolle, le tue pas le pas laisse regarder S'il meurt C'est la meilleure au de tous les temps <rire> hey, venez on retape là On retape là On monte Sur le dessus C'est là La chatte à ce C'est J'ai mis ça en On se croisera au PVP quand j'aurai de saucer Ouais, ah, d'accord. T'as pas du, du diamant j'ai bah, plus rien en diamant, vraiment. vraiment. Ah ouais. Sinon, je t'en aurais passé. Ah ouais, d'accord. Attends, parce que je t'ai miner par ici. Tu ah fais rien. Bah, moi aussi, je voulais miner par miner ici, genre c'est un peu bizarre. Non mais c'est fou quand même. Attends, parce ouais. que je voulais miner par ici aussi en fait. Non, mais. Gros, <rire> j'ai vraiment l'impression que t'es un peu envahissant quoi. <rire> non, non, non, non, non, non, non, non ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Remonte, remonte, remonte, remonte Non Non, je voulais pas Je voulais pas Je voulais pas Je suis désolé Je voulais pas Je voulais pas Je voulais pas, je voulais pas. Non, je voulais pas Je voulais pas Ah, c'est trop marrant d'envoyer de l'eau dans une truie tête qui est fait, on voit qu'elle adore ça. Non <rire> On ne se rassoit jamais sur un lit qui est fait. On n'est jamais fatigué. Si. Oui. A. Ah. Ah. Ah. Ah. B. Oui. Temps, je peux mais à la <hel token> Ça va Ça... Ça...